Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous proposer le test de ce kit de chez Jiffy qui est pouring acrylique et c'est euh, le kit océan Alors on va vérifier que tout est tout ce qu'il faut pour euh, faire euh, le pouring est euh, bien euh, compris dedans euh, Je ne suis pas sûre qu'il y ait de quoi protéger euh, sa surface de travail donc je vais peut-être chercher quelque chose dans mes affaires a euh, l'arrière, on a euh, les consignes d'utilisation en français et également d'autres langues. Alors, j'ai ouvert par le bas, en fait, ça s'ouvre tout simplement par le haut et on a trois flacons dedans. Il va falloir remélanger les couleurs, enfin, rescouer -re les les flacons et c'est tout ce qu'il y a dedans donc il n'y a pas les, les gants les, les choses comme ça et à l'arrière c'était marqué qu'il n'y avait pas besoin de support puisque c'était censé être conclu, contenu dans le kit alors c'est raté euh, no alors oui d'accord en fait c'est medium pas euh, support c'est euh, no medium needed euh, donc en fait c'est pas bon on a juste euh, trois couleurs quoi tout simplement euh, ce qu'on est censé faire c'est verser les couleurs donc dans un récipient qui n'est donc pas fourni. Je pensais qu'il y aurait moins de, de peinture mais qu'il y aurait euh, vraiment euh, le, le kit pour débuter en fait, pour faire son, son premier essai. Et en fait, euh, bah, pas du tout c'est euh, trois flacons. Euh, ceci dit c'est assez intéressant parce que ça fait beaucoup moins de déchets. Euh, et puis euh, on va se tester ça euh, tranquillement. Donc voilà ce que j'ai prévu comme matériel, j'ai plusieurs toiles de stockage au cas où j'ai envie de peindre ou de faire quelque chose dessus. Celle-ci elle est épaisse et ça faisait un moment que je voulais m'en servir et puis qu'elle restait. J'ai d'autres toiles qui sont beaucoup, beaucoup plus fines en fait et qui ne prennent pas de place pour le stockage. Un gobelet qui peut être plutôt en carton aussi mais c'est des, des stocks d'une association euh, qui a fermé et du coup ben bah, voilà, <rire> j'ai pris un gobelet plastique qui, qui date d'il y a 10 ans <rire> euh, une baguette euh, vous savez baguette baguettes des restos chinois ou japonais euh, que j'ai toujours dans mon matériel de bricolage parce qu'il y a toujours des trucs qu'on peut avoir à besoin à touiller, on voit qu'il y a de la peinture blanche dessus euh, je vais peut-être changer de cure-dent euh, c'est pas pour mes dents, je vous rassure <rire> c'est pareil, c'est un outil pour bricoler le concept c'est on prend le pot de peinture euh, J'ai mis ça pour protéger, ça vient de ma poubelle Et on va mettre des couleurs dedans <coughs> Donc moi ce que je voudrais faire c'est une dominante euh, assez claire Oui alors visiblement il fallait ôter le petit opercule avant de s'en servir C'est bon à savoir Je les ai secoués là déjà euh, J'ai choisi de ne pas mettre de gants parce que euh, avec les gants on perd beaucoup en dextérité Enfin, euh, moi en tout cas, j'ai déjà des, des petits soucis de dextérité, donc euh, si je mets des gants, euh, généralement c'est. Ben voilà, ça c'est fait. <rire> c'est pire. <rire> Et là, vous vous dites, c'est quand même une bonne idée de protéger. Voilà. Bon. Donc voilà ce qui arrive aussi. Déjà sans gants, alors moi avec gants, c'est. Voilà, c'est épique. C'est ça, c'est ça, ça, mais plus souvent. Voilà, on va essayer d'éviter de recommencer. Ça, c'est une des raisons pour lesquelles euh, ça faisait longtemps que... Euh, parce que je trouve que c'est magnifique le résultat du pouring. Euh, mais je ne faisais pas parce que... Je le sens pas. Je le sens pas quand on est aussi maladroite. Euh, des grandes quantités de peinture liquide, je sais pas. On sent la connerie, la bêtise arriver. Mais je vais y arriver hein, avec mes opercules. Et, et là on comprend pourquoi il y a des traces de peinture sur mes écrans d'ordinateur. Voilà. Alors, j'ai même pas commencé, mes mains sont dans cet état-là. Et je ne suis, je suis pas sûre d'avoir pris la bonne décision concernant les gants. Je, je vous ferai un petit retour, je ferai une pause pour me laver les mains. Euh, vers, pourquoi, je, pourquoi je frotte euh, Pour vous dire si ça part facilement des doigts. Je vais aussi ôter mon anneau de Murphy parce que déjà que j'ai perdu Fiki à la bonne taille, <coughs> je vais être au petit. Voilà, donc on recommence pour la partie vraiment tutoriel, peut-être. Donc l'idée c'est de mettre, non alors là cette fois-ci j'ai bien enlevé le percule, hein. bon. mais sérieux. Alors franchement, là on atteint un niveau de sadisme. Il y a un morceau de carton encore en plus, de l'opercule en métal. Donc, je disais c'était bien au niveau des déchets, on n'avait pas 3 tonnes de trucs inutiles. Ça par contre, les, les petits flacons, s'ils sont pas trop euh, fragiles, ça pourra servir. Alors j'utilise le cure-dent parce que là sinon avec les doigts, je n'arriverai jamais à virer le le morceau de carton euh, vous bah, faites comme vous pouvez vous pouvez prendre un petit truc qui pique un cure-dent euh, des poignes de ciseaux pensez à les laver après euh, pour éviter de vous retrouver sur euh, la petite touche finale d'une création vous coupez un truc et en fait finalement euh, vous avez tout cochonner alors j'ai bien trois petits cartons on est bon pour la troisième fois sur le tutoriel. Hop. Et Du coup c'est bien ça vous donne une petite idée de ce qui peut se passer pour les personnes qui ont vraiment du mal et, et pourquoi c'est un peu compliqué le pouring finalement euh, alors que c'est tout simple. Ouais c'est pas logique mais je vous le dis quand même comme ça. Donc là déjà dans la manière dont je positionne un petit peu j'essaye de, de mettre la couleur comme ça m'arrange. Et je vais mettre un petit peu moins encore de cette couleur là qui est plus foncée Hop. Et je vais mettre un coup de touillette comme pour le savon sans trop mélanger parce que le, le, le but c'est pas d'avoir un, un, un mélange uniforme et tout ça c'est d'avoir justement ces vagues non pas la main dessous' vagues de peinture. Alors après on va kiffer, l'étape que je redoutais un peu. Donc je pose mon gobelet en dessous parce que si je le retourne au-dessus, ça se... Non, non, non. Alors je ne le mets pas au milieu parce que j'ai envie d'avoir un, un un effet pas centré. Mais, hop là euh, Mais oui, on peut le mettre au milieu. Allez légèrement le, le me préparer à, à pouvoir le, le pencher et ça y est on démouille. si on peut appeler ça comme ça allez 1 2 3 coup du flambier et là je peux soit vraiment glisser d'un côté soit venir aussi faire des petits euh, mouvements euh, concentriques et puis, euh, sur la fin, je pourrais pousser aussi également la peinture. Donc là, j'y vais quand même assez doucement. On voit qu'il y a des bubules qui apparaissent. marrant les, le, les petits morceaux de blanc qui, qui pop comme ça. Voilà, on prend son temps. Tant que je ne pense pas au fait qu'il va falloir que je me lève les mains derrière, c'est relativement agréable en fait. Alors les couleurs sont vraiment magnifiques. Là, je viens de regarder un peu le, le retour caméra. Euh, bizarrement, vous les voyez bleus. Et en fait, c'est très très nettement euh, turquoise euh, vert. Euh, J'ai déjà remarqué que j'avais des petits problèmes de, de retour caméra sur les... Les bleus et les verts les turquoises mais là c'est vraiment impressionnant parce que ce que ce que ce que moi je vois à l'écran comme étant vraiment du bleu bleu c'est pas du tout bleu hein. euh, ici c'est turquoise euh, turquoise à dominante verte est ce que j'ai mis assez de oui parce qu'on n'avait pas d'indication non plus sur le la quantité de, de peinture qu'il fallait pour euh, la quantité de surface au point de vue euh, mode d'emploi sur ce kit ça c'est un reproche que je ferai c'est que c'est très très très succinct on a à peine quelques phrases et bon comme on n'a pas forcément de notion de, de quantité de peinture qu'il faut mettre dans le pot c'est pas évident euh, au jugé quoi un petit, peu, un petit peu légère là-dessus J'arriverai à tout faire circuler Mais je vais essayer de voir Si avec la... Non, non, avec la... Mmh, c'est quand c'est dur hein. Ça s'étire, ça s'étire Alors là je vais venir Créer des petits euh, Des petits chemins en fait De peinture Voilà pour que ça glisse. faut éviter de le faire trop vers le centre, ce genre de choses. mais Parce que voilà, ça, ça vient touiller, mélanger, Hop. Hum. Je viens tapoter hein, pour aider la couleur à, à glisser, la peinture. Là elle commence à être pas mal euh, étirée en fait. On a quelques cellules qui sont apparues et qui sont pas mal. Euh, les cellules, ça va être tous ces, ces ronds en fait, ça évoque euh, bah des cellules, <rire> comme en biologie. Vous me voyez galérer avec la peinture liquide là, c'est Alors la protection euh, du support de l'espace où vous travaillez c'est vraiment indispensable. J'en profite, là je triche parce que je suis vraiment limite sur les quantités. Donc je trempe dans la peinture pour pouvoir faire le bord en fait. Hein, normalement on est, on est plus large sur la peinture si on n'a pas fait ça avec un mauvais jaugé. Mais bon, ben bah voilà. On se rappelle que la chaîne c'est très orienté à... J'accueille... Euh accueille les bêtises, accueille euh, le fait de, de, de du, le processus créatif. Je vais pousser ça sur le côté parce que sinon ça va se remettre dans le centre euh, et tout ça. Euh, pour l'instant c'est pas du tout sec, c'est pas prêt, mais <coughs> ce que je peux déjà vous dire comme retour c'est que euh, effectivement c'était pas cher du tout. Je crois... Euh, Qu'on était sur environ 5 euros. Je vais essayer de retrouver le prix. Et si je réussis à le retrouver, je vous me mettrai en barre info. Euh, C'est pas cher du tout. Mais il n'y a pas... Il euh, a pas de de, de... de vrai beau mode d'emploi. Euh, par contre, il y a de la quantité. Parce que là, je vais pouvoir refaire facilement un deuxième de cette taille-là. Euh, Peut-être même... Euh, plus. Euh, je trouve ça dommage que... Euh, au niveau des récipients le, le blanc soit en même quantité que les couleurs parce que généralement ben on va mettre beaucoup plus de blanc donc ça je trouve que c'est assez dommage on voit d'ailleurs que c'est assez foncé quand même mine de rien euh, alors que j'ai mis beaucoup beaucoup de blanc et peu de couleurs donc, euh, donc voilà le rendu des couleurs est très beau par contre euh, c'est plutôt facile à manipuler par contre c'est est très, est, je confirme mon intuition en voyant les réalisations, c'est très salissant. Euh, je pense que c'est quelque chose qu'on peut gagner à faire dehors l'été. Euh, et puis peut-être moins se préoccuper euh, du nettoyage derrière. Ça va être à mon avis aussi long à sécher. <rire> euh, je vous ferai un retour sur le séchage, euh, savoir à peu près combien de temps il fallait, etc. Euh, si ça s'est bien passé Mais je, je vais déjà vous montrer un truc Puisque j'ai une Je vais pousser un peu la peinture avec Pour modifier les effets centraux trop ne laisse pas des masses Comme ça c'est pas fini Je vais éviter de mettre mon papier dedans Alors je vais devoir couper le son Ce qu'on peut voir euh, là, c'est qu'en fait, euh, je pensais au début que ça ferait euh, quelques cellules en plus, ce qui peut arriver, je vais zoomer, et en fait ça n'a pas du tout fait ça, on n'a pas eu de cellules en plus, par contre on a eu des craquelures. Ces craquelures, je les ai trouvées finalement assez sympas, et ça n'a pas déplacé euh, la matière, contrairement à ce que j'attendais. Hop, voilà, finalement ces craquelures, je les ai trouvées assez sympas, avec un côté un peu givre, un peu glace, un peu euh, euh, froid. Mais euh, j'avais pas envie qu'il y ait ça sur toute la surface, mais ça faisait un peu cette zone qui va euh, évoquer, le, le, le, le bon, enfin chez moi en tout cas, les, la, la glace qui se craquait, le, le, la, qui se réchauffe, etc. Je trouvais ça plutôt sympa d'avoir ça. C'est un effet, donc visiblement qu'on peut faire apparaître au hit gun. Euh, ça donnait l'impression que la couche superficielle ici euh, se, se, se séparait, se fendait pour faire apparaître une couche de peinture en dessous et quand j'ai insisté sur cette zone-là, ici c'est vraiment blanc blanc, mais quand j'ai insisté sur cette zone-là, une troisième couleur plus sombre cette fois-ci est apparue. Donc voilà, il y a vraiment matière à, à s'amuser à faire des choses. Euh, moi j'en referai ne serait-ce que pour terminer les peaux Je suis vraiment déçue que de ne pas pouvoir vous remettre la couleur Mais je pense que je prendrai une photo Et je la joindrai, vous la retrouvez également sur, euh, sur Instagram euh, Au final ouais, c'est un kit plutôt sympa Mais voilà, c'est assez limité au niveau des des instructions mais ça suffit finalement parce que on vous dit voilà vous mettez vos couleurs dans le récipient on peut faire des effets avec une spatule on fait couler alors là eux ils n'ont pas utilisé le système du retourner, mais ils ont fait couler sur le, la petite photo là ils ont fait couler avec le gobelet et puis laisser sécher et appliquer alors c'est marqué le vernis pour fixer la couleur si besoin donc ça ça implique que vous ayez un, un vernis si vous voulez faire ça également pour l'instant la couleur est encore assez brillante et puis on va voir euh, si ça se matifie beaucoup ou pas. Je vous donne les nouvelles euh, du séchage et du lavage de main. Donc on part de ça pour le lavage de main. Retour sur le lavage de main, c'est impeccable, ça s'est extrêmement bien passé, tout part très facilement. J'ai quand même utilisé ma brosse à ongles, j'en ai plusieurs parce que quand je manipule de la peinture, euh, si on, on veut nettoyer, euh, on peut souvent, la plupart du temps, ça dépend quel type de peinture, euh, généralement ça suffit avec du savon, mais il euh, faut rester debout <rire> et souvent un peu penché. En fait la brosse à ongles, même utilisée si elle n'est pas trop agressive sur, euh, sur la peau, eh ben, en fait, ça accélère beaucoup le, le lavage de mains. Voilà, prochaine étape, le séchage. On est 24-48 heures plus tard, c'est sec, c'était un petit format, il n'y avait pas 3 tonnes d'épaisseur de couche sur, euh, sur la toile, donc voilà, ça s'est relativement bien passé. J'avais posé un pot en dessous pour qu'il n'y ait plus de contact. On voit ici que ça a été un petit peu arraché par rapport au carton. L'arrière est vraiment crade, crade, crade, ça a coulé de partout, c'est normal. Euh, les bords, il euh, y a quelques petits défauts là, ici on voit que euh, la, la peinture n'a pas coulé jusqu'ici, il faut bien amener euh, vraiment jusqu'au bord, mais dans l'ensemble euh, ça a été euh, plutôt bien fini, là il n'y a aucun souci. Euh, là je pense que c'est euh, peut-être euh, le, le contact avec le carton qui a euh, récupéré la peinture. Euh, la toile là, elle est sèche, on peut toucher sans problème, c'est relativement lisse. Au niveau des reflets, on voit que c'est plutôt brillant, c'est pas ultra brillant, mais c'est une peinture plutôt brillante. Voilà ce que ça donne, moi j'aime bien l'effet, le, l'aspect. Et euh, je vais passer une couche de euh, ou deux couches fines de, de vernis euh, en bombe. Finalement, je le vernis pas, pourquoi Parce que j'ai plus de vernis brillant, je n'ai plus que du mat et euh, donc je vais le laisser comme ça. Euh, comme je vous montrais, le, le fini est, euh, est déjà assez brillant, il parle de le vernir pour le protéger. Il y a une autre vidéo pour euh, le reste qui arrivera bientôt avec euh, d'autres effets et euh, pas la même technique euh, du gobelet euh, renversé pour vous montrer... Euh, d'autres possibilités à faire. Et eh ben j'espère que ça vous a plu, je vous souhaite un bon moment créatif et puis n'oubliez pas vous pouvez vous abonner, liker, mettre un commentaire. En tout cas, amusez-vous bien. Bye bye.